Bonjour à tous et bienvenue à tous dans cette nouvelle rubrique « Le saviez-vous ». Cette rubrique a pour but de vous proposer du contenu informatif sur le CRPE et sur le métier de professeur des écoles. Je suis Alexandra et c'est moi qui anime cette rubrique. Le sujet du jour sera la reconversion professionnelle, changer de voie pour devenir professeur des écoles. Le saviez-vous peu importe votre situation professionnelle actuelle, vous pouvez changer de métier pour devenir enseignant. C'est-à-dire que vous soyez juriste, que vous soyez vendeur, que vous soyez comptable, que vous soyez dans le marketing, dans la communication. Si votre rêve est de devenir enseignant, c'est tout à fait possible. Il faut savoir que la majeure partie des candidats au CRPE sont issus d'une reconversion professionnelle. Par exemple, en 2018, 28% des professeurs des écoles qui effectuaient leur première rentrée scolaire étaient issus d'une reconversion professionnelle. Vous n'avez pas besoin de diplôme si vous avez cumulé au moins 5 ans d'expérience dans un secteur privé, si vous êtes parent de 3 enfants ou plus, si vous avez déjà Travailler dans la fonction publique et pouvez justifier de trois ans d'expérience dans un service public et que vous détenez une licence ou équivalence. Et pour finir, si vous avez un diplôme de Master 2, peu importe la discipline du Master et peu importe votre parcours professionnel, vous pouvez accéder au CRP. Même si vous venez d'un milieu professionnel très éloigné de l'enseignement, sachez qu'il est possible de passer le CRPE. Chez Fort Prof, nous avons des dizaines de majors de promos et des centaines de stagiaires qui y arrivent tout en ayant une vie de famille à côté et un emploi. Donc oui, c'est possible. Certes, ça demande du travail. Mais si c'est votre rêve, je vous conseille de ne pas hésiter et de vous lancer. Merci à tous. Si vous avez des questions, posez-les-nous ici en commentaire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Le saviez-vous en attendant, pour plus de contenu informatif au sujet du CRPE et du métier de professeur des écoles, retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et notre site web 4 Merci à tous, prenez soin de vous et à bientôt